Nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous <coughs> lire dans le livre des psaumes au chapitre 39. Psaume chapitre 39. Nous disons la parole du Seigneur.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 puis-je espérer en toi est mon espérance délivre moi de toutes mes transgressions ne, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé je reste muet je n'ouvre pas la bouche car c'est toi qui agis détourne moi dé, euh, détourne de moi tes coups je succombe sous les attaques de, de ta main tu châties l'homme en le punissant de son iniquité tu détruis comme la tête ce qu'il a de plus cher oui tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cuits. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Detourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. Amen. L'éternel est You can good Combien précieux et glorieux pour nous mon en bénévole fait, personne qui l'a pour emprunté, Père. Parce que c'est sur ce chemin que nous pouvons marcher avec toi, Père, pour réellement te trouver toi, le Dieu. Oh, c'est là où tu travailles, mon bénévole personne. Parce que tu veux nous rendre réellement parfaits. Et ton nom soit exalté en nous aujourd'hui, Père. Parce que réellement nous avons trouvé grâce à Dieu à toi. Pour que nous soyons nourris, mon bénévole, personne. Pour que nous soyons réellement conduits par toi, le Seigneur Véritable, mon bénévole, Père Juissant. Tu es merveilleux pour ton frère, mon bébé Seigneur. Il est touché par le roi, et c'est vrai, Père. Parce que c'est toi qui nous en Seigneur. Et que tu en aussi aussi souvent, mon bébé Seigneur, pour un peu de Nous te remercions encore pour cet homme. La que nous passons dans ta présence, mon bébé Seigneur. Merci aussi pour nos frères et sœurs qui sont en connexion dans différents endroits, mon bébé Seigneur. qui peuvent aussi prendre part à ce que tu fais. Et qui aussi aiment aussi ta part, mon bébé Seigneur. Nous prions pour chaque. Dans chaque lieu, dans chaque endroit où ils sont encore aujourd'hui, mon bénévole Père du Saint. Merci pour ta délivrance, mon bénévole oui. Seigneur. Merci vraiment pour ton secours et ton soutien, mon bénévole Père du Saint. Merci encore, famille, mon bénévole Père Saint, qui nous éclaire ce soir, voilà. afin que nous puissions réellement voir Père. Oh Dieu, merci encore, mon bénévole Père Dieu. Nos cœurs ont été touchés, variés aussi à toi. Nous devons vraiment vivre selon ce que toi tu fait en Père. Oh, combien le monde a servi, toi, le seul pour s'allonger encore ce soir qui sont montés et qui ont été chantés devant ton tour de classe pour venir les personnes avec beaucoup de gens grâce, ont donné mes peins vos merci vraiment pour ta main qui nous tient encore tout à fait s'il vous plaît le ange est à toi merci encore pour les choses merci à moi pour les et bien à répondre devant toi merci pour ce que tu as fait tu as guéri, tu as sauvé tu as délivré tu as délivré la joie d'avoir un Dieu comme toi, qui les cris, qui répond, qui est tout aussi de bénéficiaire, et d'avoir la vérité, vous êtes de l'éternel, ce moment est heureux d'avoir un Dieu qui est tellement puissant, que ton nom soit égalisé, mon bénéficiaire, Dieu est vraiment parfait, Seigneur, Dieu est vraiment merveilleux, Seigneur, Dieu est la foi et le médecin, nous sommes à la joie d'avoir un comme toi. Rassuré parce que tu vives, mon béni, Seigneur. Et consolé parce que tu es le consolateur, mon sauveur. Bénis soit ton Saint-Enor. Merci de l'avoir, mon béni, mon Seigneur. Merci encore, mon frère, mon cher, mon béni. C'est ce qu'on a encore, on encore, gloire à toi. ton amour et ta grâce et ta volonté à notre endroit. Car nous avons aussi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. bien il et nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison de notre père parce que c'est là que notre seigneur donc, nous instruit c'est là aussi qui nous montre comment nous devons marcher avec lui pour que nous soyons réellement présentables mais il a fait quelque chose de tellement merveilleux qu'il est accompli pour démontrer que Vraiment, bon, ce qu'il veut, ce qu'il manifeste comme désir, et cela, il va certainement nous le obtenir. Nous le remercions aussi pour le témoignage que nous avons entendu. Amen, Amen. Amen. Amen. Il est vraiment vivant. Amen, Amen. Il fait vraiment des de merveilles. De merveilles. Il accomplit des merveilles. Il guérit, il est libre. Il restaure, il ramène. Amen. Il est sans vraiment que Dieu soit béni Amen. pour ce qu'il a fait pour notre sœur, notre sœur Léa, et pour Amen. notre sœur marie Nous remercions aussi pour notre sœur Gloria aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Oh oui, Dieu nous bénit. Amen. Dieu nous accorde la grâce de marcher avec lui. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de notre cœur pour sa miséricorde et ses compassion à notre endroit. Parce qu'il est vraiment notre Dieu. Amen. Nous sommes heureux parce que nous marchons avec un Dieu vivant. Amen. Je suis heureux de voir mon précieux frère, Amen. mon frère, comme il s'appelle encore. Hein. Ça nous a dit que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes heureux parce que nous réalisons que le Seigneur nous conduit. Amen. Et quand cette soirée, nous voulons réellement lui implorer la grâce, qui puisse nous aider à ce que nous puissions vraiment saisir aussi sa pensée, comme il a dit dans sa parole, c'est vrai ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions réellement saisir ce que lui, il veut, et ce qu'il dit, effectivement, afin que nous puissions être rassurés lorsque nous posons les actes dans ce que nous sommes appelés à pouvoir le faire. Vous vous souvenez que dans les Saintes les Écritures, nous avons lu cela il y a quelques jours, je pense, où... Il était dit à Moïse de bien veiller à ce que, lorsqu'il descendra, qu'il puisse réellement faire exactement les choses selon le modèle qui lui a été montré lorsqu'il était sur la montagne. Dieu a veillé à ce que Moïse voit cela pour que lorsqu'il descendrait, et ne fasse pas quelque chose selon ce qu'il pouvait ressentir ou imaginer ou même penser, malgré que il pouvait avoir de bonnes dispositions, de bonnes pensées, effectivement. Vous vous souvenez que cet homme de Dieu, que Dieu aimait beaucoup, il avait vraiment eu de très bonnes dispositions dans son cœur, un désir profond de pouvoir vraiment faire quelque chose de bien. Et c'était quoi? C'était que l'arche devait revenir effectivement en Israël. Voilà qu'avec toute l'allégresse et la bonne disposition et les désirs effectivement du cœur de pouvoir faire quelque chose effectivement pour la gloire de Dieu, pour le peuple de Dieu, cet homme avait ses désirs dans son cœur et il a fait. Il a donc été chercher l'arche là où il s'est trouvé pour pouvoir réellement la ramener parmi le peuple de Dieu. Et l'arche était bien posée là sur ce char comme vous le savez. Et voilà que dans la joie dans dans légresse pendant qu'ils avançaient avec beaucoup de, de, de, de chansons et tout cela, et quelque chose s'est passé alors que l'arche était sur le char et, et les chars a trébuché sur quelque chose ou je sais pas. Mais ça fait que l'arche qui était donc sur le char avec le chat qui a bougé, l'arche était sur le point de pouvoir tomber. Et cet homme avait de très bonnes dispositions dans Il avait de très bonnes pensées, effectivement, dans son esprit, effectivement, pour pouvoir faire ce qu'il avait à pouvoir faire. Donc, souvenez-vous aussi d'un autre homme. Votre attention, s'il vous plaît. Et cet homme, effectivement, qui a été aussi roi, roi, il s'agit de ça je pense, là. Et voilà que vous avez vu comment les choses étaient, comment il a pu être voilà, voir. Et voilà que Dieu lui a dit de pouvoir partir par la bouche de Samuel pour pouvoir vouer par interdit, effectivement tout ce qui appartenait aux Amalécites. Donc là, il a bien spécifié que ce soit le bleu, que ce soit le nourrisson, tout ce qui était donc à parler effectivement Amalek dont les Amalécites devaient être réellement aussi voués par interdit, parce que Dieu s'est souvenu du mal que Amalek, donc les Amalécites avaient fait effectivement à son peuple lorsqu'il était dans une période difficile quand il traversait donc les déserts sur son chemin pour aller effectivement dans le lieu que Dieu lui-même lui avait donc destiné. Ce peuple Marché. Et même Moïse avait même dit à Valais que même s'il faut qu'on paye même l'herbe que nos bœufs ont remangé et l'eau ou les qu'on aurait bu, laissez-nous simplement passer notre chemin et continuer pour que nous puissions aller là où le Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Abraham et de nos pères nous conduit effectivement pour que nous entrions dans la, la promesse. Et voilà, vous connaissez comment il a réagi, il a complètement refusé effectivement cela. Et Dieu dit, je me souviens. Je me souviens très bien. Il n'est pas homme comme nous. Oubliez, Dieu se souvient très bien. C'est pourquoi je est toujours eu à pouvoir le faire. Chaque chose, dis, pardon, chaque chose que vous faites réellement pour Dieu avec un cœur droit, Dieu voit cela. Amen. N'oubliez pas, mon frère et ma soeur, même votre déplacement de là où vous quittez pour venir dans cet endroit où nous sommes, pour prier et servir ces dieux, Dieu aussi voit le désir profond de votre Amen. cœur. Et la récompense qui est attachée à cela, elle est au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. C'est au-delà de votre même pensée, c'est pourquoi même ces œuvres de Dieu vont jusqu'à pouvoir même dire que nos afflictions, nos légères afflictions de ces moments, de ces temps ne pourront même pas être comparées à, à la gloire que Dieu nous réserve effectivement de l'autre côté. C'est vrai que nous regretterons beaucoup lorsque nous aurons la possibilité d'être là-bas mais de l'être de l'autre côté en voyant de l'autre côté effectivement comment sont les choses et même quand nous pouvons être là, dites, Seigneur » C'est vrai, si nous savions, si je pouvais savoir que les choses seraient ainsi, je t'aurais encore de encore plus de ma vie et, et plus de mon temps, plus que de ce que je suis. Je reviens sur ça. Et vous vous souvenez, avec l'homme riche, n'est-ce pas? Mmh. Avec Lazare. Mmh. Cet homme a commencé à avoir des repas dans le séjour de mort. Vous vous souvenez? Malgré ses remoirs, il, il regrettait, il disait, mais oh là là là là là si, mais j'ai encore des frères là-bas, si on peut envoyer même Lazare. Donc, euh, ils disent à mes frères que ce n'était pas une histoire, que c'était une réalité. Ce que la parole de Dieu disait pendant que j'étais là en train de festoyer, mais j'étais un croyant. De quel croyant Alors voyez-vous, sérieux comme Dieu dit, je me suis donc souvenu de ce qu'Abalek fit donc à mon peuple Israël quand il était sur son chemin. C'est pourquoi si Dieu vous a placé sur son chemin et qu'il vous a appelé pour un but, servez-le de tout votre cœur. Amen. Parce que vos ennemis seront ses ennemis. Amen. Vos adversaires seront ses adversaires. Amen. Si longtemps que vous êtes sur la voie et que Dieu vous a placé et que vous obéissez, on et ma soeur. Tout ce qui ont été fait, et celui qui te le fait, il devra rendre compte au Seigneur. Même ici sur la terre, il devra payer. Vous savez, comme l'Écriture le dit aussi, lorsque nous s'aimons, nous devons récolter. Et tout ce que vous s'aimez, vous allez récolter. Donc c'est pour ça que nous devons être conscients que, que ce n'est pas dans un enroi de jeu dans lequel nous entrons ou peut-être quelque chose qu'on doit, qu'il va pouvoir prendre avec légèreté. Mais là, il nous dit, bon, je me souviens de ce qu'Amalec dit, fit donc Israël, donc va vous par interdit. Voilà que l'homme est parti là-bas avec euh, la parole que Dieu lui a dit. Mais, mais non, ses sentiments, à lui, effectivement, aussi, ses pensées ce sont aussi élevés, parce que le peuple qui était aussi autour de lui, effectivement, ben lui montrer effectivement comment il pouvait probablement faire le chose, il, il, il est arrivé, et il a fait ce que lui, il a pensé, et puis il est revenu, et quand il est revenu effectivement, c'est à ce moment-là que Dieu lui-même dit à sa mère, mais c'est toujours, c'est toujours dit, mais c'est quand même pas possible, voyez-vous mon frère et ma soeur, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, notre façon de pouvoir voir les choses n'est pas aussi la même chose que la manière dont Dieu voit, c'est pourquoi, quand il dit, mais je te conseille d'acheter de moi de l'or et de ou oindre tes yeux, afin que tu vois, c'est une grâce. Si Dieu peut t'accorder la grâce, c'est qu'effectivement, que le voile soit vraiment ôté par Dieu, pour que tu aies les yeux qu'il faut pour voir, alors sois heureux. Amen. Et surtout, pour croire, effectivement, comme Dieu le veut, glorifie Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas une plus grande richesse que ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Et là, voilà que l'homme, il arrive là, après d avoir entendu ce que Dieu lui a dit, et d'une manière aussi claire et précise, c'est toujours quand même un Dieu Dieu a dit, je vais quand même lire avec vous, je pense, dans Samuel, je pense. Que... Premier livre de Samuel. dit, verset 1. Samuel dit à Saül, oui. c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te rendre roi sur ton peuple, sur son peuple, pardon, sur Israël. 1 hein, Samuel 15, verset 1. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Abalec fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper Abalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. « Tu ne l'épargneras point et tu, le feras, et tu feras mourir hommes, femmes, hommes et femmes, enfants et nourrissons, deux ébrébis, et ânes. » Saul convoqua donc le peuple et en fit donc la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Judas. Et Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit l'embuscade dans la vallée. Et il dit aux Kenyans « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. » en fait que je ne fasse pas périr avec lui, car vous avez de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent en Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du biais d'Amalek, et Saül bâtit Amalek depuis un village jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit donc, vivant Agathe, roi d'Amalek, et il dévoit par tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs vœux les meilleur bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas, les ne pas interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est quand même extraordinaire, hein Donc, Dieu lui donne un ordre de pouvoir aller faire ce qu'il a décidé que ça soit fait. L'homme arrive et sa pensée à lui lui dit « Bon, il m'a dit, voilà comment moi je comprends les choses, parce que peut-être que Dieu ne sait pas bien être exprimé, alors moi je comprends mieux que lui peut-être comme je pense effectivement comme je pense et comme cela. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, la nature aussi de l'homme. Et cette nature, effectivement, nous habite tous. faire ça. Il faut vraiment une délivrance totale pour que toi, tu puisses dire, comme l'Écriture le dit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. On peut le répéter, effectivement, mais la question doit savoir, est-ce que réellement, toi, tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu Parce que quelque part, il y a ta nature à toi qui est en train de pouvoir aussi bouillonner au-dedans. Alors, la preuve, c'est ce que l'opposition que vous avez souvent quand la parole vous est donnée, quand ça ne rencontre pas ta façon à toi de voir, tu dis non, je ne crois pas ça. En fait, tu veux croire qu'à la chose qui correspond à ta façon à toi de voir. Mais Abraham, lui, n'a pas cru à la chose qui correspondait à sa façon de voir. Parce que s'il si voulait voir à la chose qui contenait, la façon de voir, effectivement, il n'aurait jamais cru ce que Dieu lui avait dit. Parce que Dieu lui dit, lève les yeux vers le ciel. Contre les étoiles, c'est impossible. Qu'un être humain tel que moi, je puisse avoir une possibilité comme les étoiles du ciel. Quand je pense avec ma logique. Parce que c'est ce que je vois qui est juste, effectivement, dans la manière de pouvoir voir les choses, selon ma façon à moi de comprendre. C'est comme cela que vous réagissez quand la parole... Non, moi, ce n'est pas comme ça que je crois, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Dieu ne te demande pas de voir comme toi tu vois. Amen. Ce que Dieu attend de toi, est-ce que toi, tu peux croire comme moi je l'ai dit C'est cela le problème. C'est cela la question qu'on doit se poser. Parce que, vous savez... Le sud de ceci est tellement si grandiose que ce n'est pas en jouant qu'on pense qu'effectivement qu on va l'atteindre. Ce n'est pas en étant comme si des gens qui sont des invoques, effectivement, que nous allons atteint. Ce n'est pas possible, monsieur. Il faut, il faut être conscient, être sérieux, parce que des hommes comme, je pense, notre frère Daniel, voilà l'a lu hier, effectivement, vous pouvez vous rendre compte que ces hommes étaient des de, hommes de votre même nature que vous. Chara. Avec notre ainsi, vous le non oui. Et bien Jacques, ainsi de suite. Même Daniel lui-même, oui. un homme qui était comme vous et moi. Donc, la fournaise, on le voyait même de ses propres oui. yeux. Oui. Ce n'était pas une histoire, c'était une réalité. Oui. Des hommes comme vous et moi. Frère et si ces hommes ont dit arriver à pouvoir réellement montrer que. Parce que pour que Dieu puisse arriver à pouvoir descendre là, il fallait que la foi soit conforme. Oui. Il fallait que toi aussi, vous prouviez que, que non. En tout cas, j'ai confiance, je crois dans la chose. C'est vrai. Donc, ce que l'écriture, donc ne donc pas comme on donc, donc, il dit, euh, voilà que l'homme, il, il dit qu'il a voué par interdit tout ce qui était méprisable et chétif. Et ce qui était bien, là, effectivement, là, ah, ah, l'homme a dit, non, ça, je veux prendre, effectivement, parce que, oh là là, quand je vais le prendre, mais pourquoi tu le prends Parce que Dieu t'a dit, il faut vouer tout par intérêt. C'est ça, le problème que nous avons, le combat que nous avons au-dedans de nous. C'est vrai, frère, c'est ça. Il faut que chacun puisse arriver à pouvoir réellement comprendre et réaliser que non il s'agit de quelque chose de réel et de vrai qui doit se passer en Comme nous l'avons entendu, je crois, en mardi, je dis jour effectivement, un rapport avec la vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Vous vous souvenez position est la combat. Qu y a, en fait. Quand vous avez deux vies, c'est ce qui y a un problème Alors, lequel, effectivement, on peut arriver à pouvoir dominer sur l'autre. Quelle est celle qui doit prendre, effectivement, les déçus Parce que nous savons que... Souvent, ce qui est charnel a tendance à pouvoir prendre les déçus. Parce que nous sommes charnels. Parce que l'homme qui est spirituel, c'est différent. L'homme qui est charnel. C'est comme ça, effectivement. Et là, il pense que, comme je vais faire, c'est vraiment la bonne manière, effectivement. Et pourtant, Dieu lui a dit. Ce que j'aime bien avec Dieu, c'est qu'il s'est adressé par la bouche de son prophète pour que les choses soient claires. En enfin, que Saül, effectivement, comprenne qu que ce n'était pas un jeu que qu'il que pensait que Samuel euh, est venu et dit, mais souviens-toi, que d'abord que c'est moi qui t'ai un roi. Amen. Parce que de quelle manière, effectivement, tu es devenu roi Tu te souviens Quand tu cherchais les voyants, je te dis ce qui allait se passer pour les années, effectivement. Donc tout, tout s'est accompli. Donc tu sais qu'il faisait un prophète. Tu sais que l'éternel est avec moi, parce que s'il n'était pas avec moi, tu ne serais pas devenu roi. Mm. Quand j'étais un roi, tu as changé, n'est-ce pas mm. Donc il dit, mais maintenant, écoute, bien mm. Pour ne pas dire que, bon, peut-être qu'il bon, a voulu un peu faire... Non, ici, ce n'est pas un jeu, c'est Dieu lui-même. Le même Dieu qui a voulu que je puisse te rendre mm. un ordre maintenant pour que tu l'appliques. Mm. Dieu ne fait pas des mon monsieur. Amen, monsieur. Amen. Chacun doit réellement comprendre, ce n'est pas comme... On a affaire à des hommes, on a affaire à, à Dieu. Amen. Parce que notre destination n'est pas vers un village, mais vers une cité. Amen. Donc, Dieu du ciel est l'architecte. Donc, nous devons être conscients de la responsabilité que nous avons effectivement dans l'engagement dans lequel nous nous tenons. Parce que Dieu ne joue pas, en fait. Amen. Nous nous pouvons échouer, mais Dieu ne peut pas échouer. Amen. Là, l'homme a entendu ce que a été clairement dit. En fait, j'aime toujours le Seigneur. Il me Là aussi, n'oubliez jamais, mon frère. Personne parmi nous, ni vous, moi, ne pourrons jamais avoir des excuses devant Dieu quand on se tiendra devant le Seigneur. Non, non, non. Vous n'aurez pas d'excuses. C'est seulement vrai. Parce que quand Dieu, pendant ce temps dans lequel nous nous trouvons, il t'accorde vraiment la grâce merveilleuse de pouvoir aussi être un témoin, d'entendre aussi sa parole, sa voix, aussi avec tes yeux, même si tu ne vois pas tellement très bien, mais quand même avec le peu que tu as, tu peux le voir aussi. Quand tu entends les témoignages comme sœur Léa, comme tes sœurs, « Eh Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Amen. » Amen. Amen. Amen! Vous vous souvenez quand même? Amen. Cette soeur qui était assise là. Lève-toi encore, côté-moi et Moi je me pose la question à vous, je ne sais pas. Nous devions taper les tables N'est-ce pas vrai? Amen! Nous devions taper tant temps de temps pour cette soeur. Vous savez on, parfois ça c'est là, elle sortait, elle s'allongeait là-bas, elle pleurait, la tête tournée, elle revenait, et puis il partait, elle avait la tête tournée, n'est-ce pas vrai Amen. Elle pleurait. Ça vous faisait vous, vous avez pas mal au cœur pour ça. Non. Donc elle, elle parle à moi, elle dit, madame, vous avez un problème, c'est si. On a fait des éleutrons, la manganèse, des électro Les je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais tout ce qu'on a fait dans la tête de ma soeur, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme ma C'est vrai. Amen. Alors aujourd'hui, il se tient ici pour dire que notre salut se Aujourd'hui, je ne peux allez, même pas allez, prendre un comprimé et dire, c'est comme allez, ça. Mais frère, je sauterai. Vous savez, frère et soeur, posez la question quand vous levez dans mon bureau. Combien j'étais tellement sûre. Parce que Dieu que nous servons, frère, quand il fait quelque chose, Amen. soyez reconnaissants. C'est une délivrance que Amen. ta soeur a eue. Amen. Elle était malade ici, elle avait toujours des problèmes, effectivement. Elle ne pouvait pas dormir tranquillement parce qu'elle souffrait. Aujourd'hui, ton Dieu l'a dit. Oui. Comment ne pas les Comment ne pas les Comment ne pas voir ce que c'est Dieu est capable de faire Amen. Amen. Notre soeur m'arrête la même chose. Amen. Donc nous remercions notre Dieu. Amen. Vous savez, c'est Dieu que nous servons, il fait vraiment Amen. de merveilles. D'une manière extraordinaire. Mais c'est parce que vous n'avez pas, pas les yeux pour voir. Non, Et que lorsque l'homme regarde, il dit, bon, je prends ce qui est bon. Alors, ce qui est chétif et méprisable, et pourtant, quand le prophète a eu à lui donner ce message qu'il ne lui a pas dit, quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir ce qui est chétif et méprisable, tu ne voues pas interdit. Et tu vois effectivement ce qui est bon et agréable, là, tu le prends pour venir avec. Non, je crois que c'était assez clair. Il dit, mais il faut tout vouer par interdit. J'ai entendu, eh bien, je crois, je vais faire ce que Robin de moi, il est pouvoir faire. Et là maintenant, l'homme a eu à pouvoir penser à sa façon de faire les choses. Et voilà qu'il revient. Ce qui est étonnant, nous relisons effectivement au verset, verset, verset 10, qui dit, 1 Samuel 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel, son prophète, et lui dit. Moi ici, je me repens vraiment d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi et il n'observe point de paroles. est que vous entendez Remarquez comment l'homme a eu à pouvoir faire et comment il a agi. Et Dieu, pendant qu'il était là-bas, Dieu se tourne vers son prophète pour lui dire mais voilà ce qui se passe. Voilà ce que Saül a fait. Il dit j'ai mal au cœur. J'ai même mal au cœur de l'avoir établi au roi. » Et alors, il dit, il n'observe pas, il n'observe pas mes paroles, « Samuel fut irrité et il cria à l'éternel toute la nuit. » Quel amour, mon frère Amen. Quel amour, mon frère Amen. Que, Parce que si vous, Dieu dit, vous dit à vous, que voilà, je vais couper la tête à cet homme-là et que vous vous réjouissez de cela, vous n'avez rien de dire. Amen. Amen. Amen. Amen. En fait, quand l'homme est charnel, il va se réjouir. Mm -hmm. Mais il dit, maintenant, on va vengé, peut avoir effectivement. Est-ce que vous comprenez mm -hmm. Mais quand l'homme est spirituel, il voit pas les choses de la même manière. Pourquoi Moïse agit comme Amen. Dieu l'a fait savoir dans les Saintes Écritures Parce qu'il n'était plus la même personne. Et pourtant, le peuple était contre lui. Vous vous souvenez Amen. Alors il dit ici, que Dieu te bénisse. Alors il dit ici, bien, il, il cria à l'éternel toute la nuit. Verset 2 dit, il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Kilgad. L'homme, il a été là-bas, Dieu lui a dit de faire ce qu'il fallait faire. En fait, il a fait comme il a pensé, et puis en plus il descend, et eh bien dis donc. Il a l'impression maintenant d'aller, là il monte ici, il descend là, il monte ici. Il pense qu'il est dans la volonté de Dieu, hein? Il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est vrai, frère, c'est quand même tout à fait aussi extraordinaire et particulier de voir quand même que les hommes parfois... Ne réfléchisse pas, frère. Regardez l'exemple de cet homme, même ayant entendu la voix de Dieu pour lui dire, par vers ceci et ceci et cela, il va, il fait. Mais alors, posons-nous un peu la question, mon frère. Au moins, lui, il avait quand même entendu que le prophète lui a dit. Je parle de Samuel, ici. qui lui a dit voilà ce que Dieu a dit. Mais de ceux qui se lèvent sans même avoir même un signe. Vraiment. Juste simplement parce qu'il y avait des accords quelque part, ou bien l'autre est sorti avec une révélation qui sort des tombeaux, je ne sais pas moi desquels c'est plus qu'effectivement, et qui déclare comme étant la révélation, puisque aujourd'hui, les gens découvrent qu'après des révélations. Et mm -hmm. alors, effectivement avec celui-ci, on va, parce que bon, on doit aller à la révélation. Et voilà que cet homme ici, il revient, il court là-bas. Il descend ici. Tu croyais qu il croyait quoi Qu'il était réellement dans la volonté de Dieu. Que ce qu'il avait fait, effectivement, était réellement oh, ce que Dieu voulait, ce que Dieu attendait. S'il vous plaît, votre attention. Et voilà que, pendant qu'il montait, le prophète est sorti parce que Dieu lui a parlé. Et il ne savait pas ce qui était comme sentence, ce qui était comme la, la, la, la douleur dans le cœur de Dieu à son endroit. Mais il courait à gauche et à droite. Et pendant qu'il courait, on sait qu'il servait vraiment Dieu, hein. Et les gens aussi le suivaient, le peuple le suivait aussi, je crois que la foule le suivait. Alors il dit ici, verset 13, il dit, Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, écoutez bien, verset 13, vous y êtes voilà. Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'éternel Donc l'homme était heureux, hein. mm. Disant, moi ici, Dieu est avec toi, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez cela? Amen. Il dit, soit béni l'éternel. Il dit, Oh, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai observé la parole de l'éternel. Mais pourtant, Dieu a dit quoi? Dieu a dit ici, Il n'observe point mes paroles. C'est cela le problème. Et voyez-vous, mon frère et ma soeur, ce que Saül avait entendu, effectivement, ce que Samuel avait dit, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Frère. Ce que Samuel avait dit était assez clair. Et la manière dont il avait exprimé les choses était pour que l'homme comprenne bien le désir profond de Dieu. Vous savez, parce que, frère, qui peut avoir plus de sentiments que nous si ce n'est Dieu Amen. Parce que toi, tu as simplement mis au monde un bébé. Tu pleures pour ce bébé, effectivement, quand il n'est pas bien. si les Mais c'est lui qui a créé ce bébé pour que toi, tu puisses l'avoir. Ce n'est pas toi. Est-ce que vous comprenez Donc, c'est vraiment Dieu qui a créé cet enfant. Donc, le Créateur a plus de sentiments d'amour que toi. Parce que ce que tu as en main, c'est l'objet de sa création. Donc, c'est sa propriété à lui, parce qu'il est le Créateur. Et toi, tu dis que les base, effectivement, dans lesquelles il dépose, effectivement, c'est qu'il y a qui lui appartient. Donc, nous, disons que nos enfants nous appartiennent. C'est vrai, mais en fait, tu nous les Amen. Mmh. Mmh. Moi, je ne crée pas. Mmh. C'est quand même vrai. Donc, mmh. Il n'y a qu'un seul qui est le créateur. Mmh. C'est pourquoi ce que vous faites avec eux, vous allez rendre compte mm. à qui, mais à celui qui vous les a prêté. Mm. J'aime beaucoup la maman de Moïse. Mm. Amen. Vous vous souvenez Cette maman, effectivement, Amen. quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, vous, vous avez une sagesse extraordinaire. Amen. Vous comprenez les choses plus que les hommes normaux. Amen. Et vous faites les choses et l'homme normal va te trouver comme tu es fou. Mais c'est parce que l'Esprit du Seigneur, lui, t'instruit, t'est montré. Parce que cette maman, quand il a entendu qu'il fallait couper les têtes de tous les bébés, effectivement, qu'on allait trouver ainsi de suite, qu'est-ce que la maman a fait Elle sait que c'est Dieu qui lui a donné ces bébés-là. Il dit, mais moi, je ne sais pas protéger cet enfant. Mais toi qui me l'as donné, tu es capable de pouvoir le protéger. Fais-le ça. Il fallait avoir confiance et foi en Dieu. Parce que dans ces lieux-là, comme c'est vrai, il y a plein de serpents, il y a aussi des crocodiles, il, des... il y a tout, effectivement, dans ces eaux-là. Mais cette maman a pris un panier en qu'il a eu à pouvoir coudre, effectivement, comme ça, il a mis son bébé dedans. Mais ce panier aussi, madame, et messieurs, un bois pouvait le trouer, et qu'effectivement, les paniers pouvaient s'enfoncer dans les eaux. Mais la maman a pris le panier... Il a dit, Seigneur, c'est entre tes mains, je te donne cet enfant. Mm -hmm. Tu me l'as donné, je te le remets entre tes mains. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas un bon endroit Amen. où Amen. toi et moi peuvent déposer nos enfants. Amen. Si, Amen. Seigneur, entre les mains, il dit Seigneur. c'est pourquoi, quand ils sont nés, venez avec eux. Amen. Seigneur, tu me l'as donné, mon sauveur. Merci, j'ai tiens à mes mains. Amen. Maintenant, je te le redonne. Crois, sois son Dieu, Amen. sois son protecteur, que son âme t'appartienne. Quand tu as fait ça, même quand il Donc. va grandir, Satan va rouler autour, Amen. Dieu se souviendra. Amen, Alléluia. Oui, monsieur, oui, madame. Ce n'est pas la comédie quand nous avons nos enfants. Non. Le Seigneur. Non, non, monsieur. Parce que nous savons qu'un jour, je ne serai pas là. La... Mais toi, Amen. tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Et toi, tu vis. Amen. Quand je ne serai pas là, Seigneur, souviens-toi de ma postérité. Amen. Alléluia. Amen. Et lui, il te dit Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mais ni à son père, parce que Dieu du ciel, il prend soin. Comment n'est pas oh, Alléluia Comment n'est pas oh, aimé Comment ne pas chercher à lui être obéissant pour ce qu'il... Vous savez, il vous aime tellement qu'il prend soin même de vos bébés. C'est vrai. Il aime ce qui est à vous parce que vous, vous l'aimez. Parce que l'amour que vous avez à son endroit fait que cela aussi répond sur vos enfants. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, je ne sais pas avec qui le soeur, je parle effectivement, vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, que combien c'est tellement puissant avec Dieu. Il dit que si un non-croyant s'est lié avec une croyante, si l'âme croyante, effectivement, c'est-à-dire que vous comprenez dans ce sens que vous étiez avec ensemble, évidemment, maintenant, vous, vous croyez. Vous suivez Amen. Vous suivez Amen. Vous sœurs, vous devenez croyant. vous aimez tellement votre Dieu, vous avez compris, non il y a un croyant, croyant, n'est-ce de... de... pas de... Donc vous êtes vraiment croyant, fils de Dieu, hein Tout votre cœur, et vous aimez, votre Dieu. Vous suivez Croyant. Et voilà que le monsieur, il n'est pas croyant, il est non-croyant. Et vous mais je souffre parce que ce monsieur il est non-croyant et moi bon, je suis croyant. Je suis devenu croyant. La combinaison devient difficile. Vous suivez Amen. Quand vous êtes croyant et avec un non-croyant, la combinaison devient difficile. La connexion devient difficile. Parce que vos aspirations ont changé. Votre façon de pouvoir voir les choses a changé mais lui il est toujours la même personne il pense que toi malgré que tu es là toujours et te voit l'extérieur comme ça c'est toujours la même personne mais l'intérieur a été changé et ça il ne le voit pas mais maintenant si lui c'est lui maintenant il dit moi que tu crois en Dieu je t'aime quand même je vais vivre avec toi vous ne pouvez pas le chasser Oui, s'il si dit que je vous aime et je vais vivre avec vous, oui, oui, oui. Alors on ne peut pas refuser cela. Amen. Amen. Ah, ben oui, monsieur. Amen. C'est la Bible. Vous l'avez lu ça, non Amen. Amen. Parce que j'ai l'impression que vous me regardez comme ça. Les... Vous attendez dit, je quoi de chassez-le Non, je ne peux pas, parce que la Bible dit qu'il ne faut pas le chasser. Amen. Si lui devient je vais m'en aller, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si il s'en aille, la Bible dit « Oh !» Il dit « Oh !» Il dit oh. « gloire à Dieu. » Les non croyants s'en vont. Qu'est-ce qui se passe Ma soeur est libre. Ce n'est pas moi qui dis, la Bible dit. Donc, dans ce cas-là, la personne est tellement heureuse, elle dit « Mon Dieu, mais aussi longtemps qu'il n'a pas dit que je m'en vais, et qui dit que je vous aime à la mort, je vais vivre avec vous, et il n'y a rien qui va nous séparer, parce que quelqu'un m'avait posé la question, je crois, dans le Seigneur des que j'ai dit, mais parce que, lorsque nous nous marions, alors, il est dit que euh, euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, on finit, et puis on nous dit, voilà, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'avais une question pour cela ici, jusqu'à ce que et la mort nous sépare. Mais je n'ai pas vu une écriture dans laquelle on nous dit que quand nous nous marions et que nous sommes scellés, nous, nous devons rester unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vous me regardez comme ça Non, on a des formules qui ne sont pas bibliques. Moi je ne peux pas prier pour une soeur ici, un frère en disant, oh que Dieu vous bénisse qui vous lie tellement jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non vous me regardez, je dis, mais ce monsieur, il sort d'eau, mais c'est vrai. Je n'ai pas vu là, on a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Non. nous Prions pour que le Seigneur agisse davantage dans le cœur, pour que vous soyez restés unis, attachés à la parole. Eh. Amen. Mais maintenant, si un jour le monsieur devient non-croyant, je vais dire quoi Reste attaché jusqu'à la mort, ne vous sépare. Non. S'il veut s'en aller, ben, il s'en va. C'est sûr et certain. Vous n'avez jamais vu, effectivement, qu'il oh, y a des gens qui deviennent croyants parce qu'ils voient que la sœur est jolie Oui, c'est vrai. Oui, mais vous me regardez comme si je suis étranger. Il oui. y en a... Il devient pour se convertir parce qu'il a vu la bonté de la soeur. Quand il voit la soeur qui passe, il ne sait pas dormir la nuit, il commence à faire des cauchemars et tout ça. Il se pose des questions, comment il tourne là dans son lit, il n'y a plus d'espace à l'église, il commence à poser des questions. Tu me dis, mais qu'est-ce que je dois faire Il ah, il faut aller à l'église. Ah, l'église. Quand ah, il vieux, il vient à l'église, effectivement. Gloire à Dieu, il cherche gloire à Dieu, il a l'œil sur la sœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis, va sur la sœur, la, la pauvre peut-être ne pense même pas ça. Hein? Mais lui, là-bas, ça travaille. Vous le voyez, les frères qui viennent plus, ils disent, ah, nous avons un nouveau frère, nous avons un nouveau frère. Oh ah. Parce qu'il a l'œil sur la sœur. Mm. Ah oui, c'est ça. La pauvre sœur, elle est tout à fait innocente. Hein? J'entends, voir, le camp lui, il voit danser à Dieu, oh, gloire à Dieu, est tellement, il dit, ça c'est à moi, c'est à toi. Que Dieu ait pitié de nos frères. Amen. Et, et alors, vous voyez, il va tout faire effectivement pour le baptême, il sera même le premier à se de là debout, attendant pour qu'il soit baptisé. Il est baptisé, et nous disons, voilà, c'est un frère en Christ, il dit, ah, voilà, maintenant il va quoi Il va s'avancer vers la sœur. Voilà, sœur, depuis que Dieu m'a accordé la grâce, je n'ai pas vu d'autre sœur que toi. Il va commencer à se faire de balade, effectivement. Oh, il est venu pour toi. Donc depuis qu'il était à l'extérieur, là, il t'a vu, effectivement, et puis toi, tu lui avais rendu témoignage de Dieu, parce que c'est naturellement. Hein. On parle à quelqu'un de la vie, voilà, Dieu est sauve, effectivement. Et, oh, je vois son cœur, il est gentil. Mais aussi, il ne faut pas non plus s'effier quand quelqu'un vient se dire dit que Dieu est sauve. On ne sait même pas si son cœur quelque temps va changer. On ne se, on se fie pas dans ce que les gens nous disent. On s'est fie dans ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu va me dire de la personne. Et c'est vrai, on peut aussi voir qu'il y en a des sœurs qui sont comme ça. Et pensent qu'effectivement, que voilà, puisque je reste là, je ne vois rien, et puis on sort, et puis on rencontre des camarades de la classe, effectivement, de l'école qui est champion Oh, je vis que Jean-Jean, jean J'allais dire Jean-Bosco. Oh Jean Floribert, par exemple, il est toujours très gentil, il m'apporte des livres, effectivement. Quand je ne suis pas là, il prend des notes pour moi. Il n'y a pas Floribert ici quand même. Alors Jean Floribert, il vient, il a des notes qu'il a réservées pour moi, et puis quand on doit étudier, il doit m'expliquer. Hein, jean Floribert il est très gentil. Mais je vois qu'il est un peu sûr dans la parole, mais je vais quand même un peu faire en sorte qu'il vienne à l'Assemblée. Tu les pousses à venir à l'Assemblée parce que tu as eu un sentiment. Dans ton cœur, à la voix de jean Floribert. Tu veux qu'il vienne, effectivement, malgré qu'il a un peu du long moins de domaine, il quand même, jean Floribert. Tu ne l'invites pas pour son salut, tu l'invites parce que ton cœur a été ramené vers jean Floribert. Et il va venir, effectivement. Et on va faire tout ce qu'il y a à voir, effectivement. Et alors, quand il va aussi, il dit Bon, voilà, je crois aussi d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, pour pouvoir, il va pouvoir régler l'affaire. Voilà que tu te maries avec quelqu'un que tu as amené aussi pour qu'il soit à toi. Vice ça avec l'homme, effectivement, aussi, avec, avec l'homme aussi. Alors vous remarquerez très bien que les départ, les débuts c'est bien. Vous allez célébrer le mariage, effectivement, votre attention aussi. Est-ce que vous vous souvenez d'accord Dieu avait dit, tout ce qui était donc de cela, il fallait tout dévouer par interdit. Amen. N'est-ce pas vrai? Mm -hmm. Pendant ce temps-là, quand ils étaient obéissés, Dieu était au milieu de pas mm -hmm. Il a parce qu'ils faisaient les choses comme Dieu leur avait donné de faire, mm -hmm. sans penser. Maintenant, quand il a pris les lingots et les manteaux chénéra, il les a enterrés, Dieu n'était plus dans les camps. Qui était dans les camps? Mais ben, ils pensaient que Dieu était avec eux. Mm -hmm. Dieu n'était plus. Mm -hmm. Mais qui était dans les camps? C'était l'adversaire. Mm -hmm. C'est au moment où ils sont sortis pour aller combattre qu'ils ont compris: oh, oh, oh, il y a un problème! Mm -hmm. Parce que, regardez, frères et sœurs, aussi longtemps que l'âge était sur le char, votre attention, s'il vous plaît, et que ça avançait, tout le monde se réjouissait, monsieur. Personne ne pensait que Dieu n'était pas dans la chose. Personne ne pensait que Dieu n'était pas d'accord. C'est avec tout ce que vous voyez des églises, à gauche, à droite, ils ont beau vous bombarder avec des choses, effectivement, et oui, c'est vrai, cela. Il n'y a rien. Dieu n'est pas là, même s'il répète comme s'il est bloqué, Dieu n'est pas là. Dieu ne peut pas être dans ces choses-là qui sont, qui sont contraires à la parole de Dieu. Même s'ils si peuvent avoir des grands bâtisses, effectivement, même s'ils si peuvent... Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est un Dieu qui est exigeant. Amen. Amen. David pensait cela, que Dieu était là. Mais c'est quand qu il y a eu un problème. Que l'arche devait tomber. Avec la bonne volonté. D'abord, il avait commis d'abord une erreur monumentale. L'arche ne devait jamais être sur un char. Amen. Même si le char était neuf, était joli, était bien, même si était tiré par deux bœufs, qu'il n'avait tiré aucune charge, ce n'était pas ça ce que Dieu avait dit. Non. Dieu avait dit que mon âge, effectivement, était porté sous les épaules des Lévites. Amen. Pas sur un char de bœuf, non, non, non. Il a fait cela, et puis bon, en plus, c'était que des Lévites, il devait tenir le char. Le la lâche, pardon. Et voilà que et ça trébuche, effectivement, là maintenant on peut voir. Et maintenant que monsieur veut mettre la main avec la bonne intention qu'il avait. Qu'est-ce qui s'est passé Le Dieu tout bon. Vous savez, il est aussi un fait dévorant. Le Dieu tout bon, le Dieu glorieux, le Dieu qui miséricordieux. Qu est miséricordieux. Qu'est-ce qu'il a fait sur les champs Il a tué Isa. La fête s'est arrêtée. David se le rappelait dans la conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh. Et là, il s'est rendu compte que nous n'avons pas cherché l'éternel selon sa parole. C'est sûr et certain. Nous avons suivi effectivement notre pensée à voir parce que ça, nous faisons ça pour Dieu. C'est pour ça. La plupart des églises que vous voyez, frère, autant de bruit qu'il fait, il n'y a rien de Dieu dedans. Et je l'ai dit même l'autre fois que même quand on parle de, du Saint-Esprit dans les églises dénominationnelles, effectivement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'onction. Parce que s'ils si avaient le Saint-Esprit, ils seraient sortis dénomination pour moi à la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester dans un système dénominationnel. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de la peur, non. mais l'esprit de vérité qui va nous conduire dans... C'est sûr et certain. Tu dis que tu es tu, tu, tu, tu baptisé au Saint-Esprit, tu accèdes à être baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est sûr et certain. Ah, oui, oui c'est sûr et certain. Donc c'est que vous devez savoir que dans Hébreu chapitre 6, il pleut aussi sur les bons. Sur la bonne vous vous souvenez, non Et vous vous souvenez Bien sûr. La chose est là. Donc là, je vais Là, maintenant, on réalise que, que nous avons fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a dit maintenant, il faut stopper parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. C'est cela Quand on est un fils de Dieu, qui, on s'est rendu compte qu'on était dans le. C'est cela qui montre que tu es un fils. Parce que tu arrêtes. Amen. Et tu te répands. Tu reviens. Et ça, c'est un signe. Amen. Que Amen. tu es vraiment un fils. Tu es vraiment... Mais quand même tu es le rêve, tu continues, oh bah, bah, bah, Il y a un problème quelque part. Son de toi, parce que l'ivraie ne reconnaît pas qu'il est livré. C'est la bonne sémence qui connaître, il y a une de qui Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, en elle, il y a la vérité. <rire> Le faux dollar ou le faux héros ne peux pas dire que je suis un faux. Puisqu'il est faux. Mais quand tu prends le vrai, tu appliques un faux dessus, ben c'est normal qu'on puisse te dire, mais c'est quand même un faux parce que le vrai, si le vrai avait la vie, mais je suis, mais il, faut il, y que ça, que Donc, il y a quelque chose faux qui est sur moi, parce que ça, ce n'est pas ce que j'ai. Vous comprenez Donc, c'est quand on se répand qu'il y a quelque chose de Dieu en vous. Tu as accordé, ça c'est une grâce C'est pour ça que quand la parole de Dieu sort et touche le cœur, le cœur, vous avez entendu, non Le cœur fait a toucher qu'est-ce que nous Oh, oh, frère, qu'est-ce que nous leur dit, mais répandez-vous, les hommes se sont répandus Et oui, monsieur, ils se sont répandus ils se disent, mais Seigneur, moi je veux, pardonne-moi ces et là Mais quelqu'un qui, le coup est toujours, on dit effectivement, mais non, il ne se répand jamais ne va jamais il va te faire sortir les chapitres versés, les prophètes ont dit ici, les prophètes ont dit, mais messieurs, les tonnerres n'ont jamais été révélés. Oh non, dans une certaine prédication, il ne savait pas que le prophète était aussi quelqu'un qui a prédé. Oui, messieurs, oui, madame. Au fur et à mesure, frère Bernard pensait aussi que comme il était le messager, que les tonnerres allaient lui être révélés. Mmh. Bon, C'est sur mmh. ça que... Dans certaines prédications, il a fait ça, oui, et puis on peut être révélé, effectivement, c'est dans le show, c'est ci et cela, donc ils pensaient que ça allait être révélé. C'est pour ça, quand ils dans les brochures, à gauche, ah, ici, il a dit que c'était révélé, donc là, j'ai tout ça, mon frère, j'ai tout ça, tous ceux qui croient au d'eux effectivement, je connais, je connais les écrits, j'ai tout ça aussi, ce fois en anglais, je les ai. Ils s'embrouillent tellement dans le brouillard, il n'y a rien qui sort de bon. Il, il dit, mais, alors si vraiment il avait cru au tonnerre, qu'il avait prêché le tonnerre, il, le septième saut il aurait pu prêcher. C'est dans le septième saut. il dit, mais voici donc les mystères secrets des tonnerres qui ont été révélés. Mais au septième sceau, il dit, il dit, c'est pas possible que l'homme le sache. C'est réservé simplement à Dieu. et vous, vous pas pour Dieu, pas pour nous. Amen. Parce qu'il dit, mais d'ailleurs, j'aime bien cet homme, Dieu le bénisse. Il dit, mais d'ailleurs, vous avez remarqué que, dans le chapitre 8, effectivement, il n'y a pas eu un seul mouvement dans le ciel. Amen. Une demi-heure de silence. Maintenant, c'est les banalistes. Bon hein. Une demi-heure de silence dans les églises. Frère, ça c'est vraiment des le catholicisme plus récent. Mais ils lisent pas bien les brochures, ils lisent pas écoute-moi pas ces prophètes. La demi-heure, effectivement, c'est parce que s'il y avait un mouvement dans les cieux, Satan aurait sonné pour dire qu'il a sonné comme ceci. Il dit, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui a bougé. Amen. Parce qu'il doit avoir le savoir. Amen. Amen. Lisez les brochures, s'il vous plaît. Mm. Et ça, c'est dans cette septième... question. Oh, frère, il a dit ceci. Dans la brochure, il telle... non. Vous êtes conduits par les démons. Oui. Mm. Amen. Et les gens qui vous conduisent, vous prenez effectivement les tonnerres, sont possédés. Mm. Et ce sont aussi des gens égarés, qui ont un esprit mauvais. Mm. Mm. Il détruit effectivement les autres. Comment peux-tu croire à des choses que quelqu'un qui veut te raconter des années, qui soit en face son cerveau, qui s'attend à donner effectivement puis et toi tu... Ce qui a un problème avec toi aussi, c'est pour foi. La foi que moi j'ai doit être basée sur Si... Alors nous nous bénissons, nous nous et puis nous prions pour que le Seigneur nous appelle. Il Je je vais. Nous allons prier, nous allons lire ça et nous allons prier. Puis mon frère va chanter un il, peut... il va aussi clôturer par la prière. Parce que puis nous vous rentrons. Ah, demain, c'était un week-end. Oui. Ah, mais demain, c'est samedi. Oui. Les enfants ne vont pas à l'école. Non. Ah, non. Non, <rire> c'est l'avenir. On oh, de, est content, demain c'est samedi, donc la veillée est propose, ça, va. Oh là là, que Dieu nous aide. Aïe aïe aïe aïe aïe. Oh que Dieu nous aide. Oh oui, ça c'est bon ça. Vous êtes contents, non Allez. Ah Dieu nous aide. Alors, nous retournons vite. Alors, il répondit, il dit. Verset, verset, verser verser verset 15, il dit. Saül ah, répondit, ils les ont amenés les amalés parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de les sacrifier à l'éternel ton Dieu, et les reste, nous l'avons dévoué par éternel. <coughs> Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Bah, et l'homme ne savait même pas très bien. Il pensait qu'il était dans la bonne voie. Et qu'effectivement, qu'on allait lui faire des éloges. Oh En tout cas, il a fait ça. Il, est, il a pris les meilleurs bœufs pour m'offrir à moi Dieu. Il a dévoué par interdit ce que je lui avais, les chétifs ou les méprisables. Mais en fait, il a pris ça. ça, Il a voulu faire ça pour moi. Alors cet homme de Dieu, Samuel, a eu à pouvoir faire entendre à, à Saül quelque chose qui n'avait pas, peut-être pas saisi dans sa vie ou qui n'avait pas pu monter même dans sa propre pensée. Écoutez bien ce qu'il dit. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël Et l'Éternel n'était-il pas au moins pour que tu sois roi sur Israël L'Éternel t'avait fait partir en disant, vous suivez, va aidez-vous par interdit ces pécheurs des Américides. » tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. C'était clair. La parole de Dieu était claire. Pour celui qui a un cœur droit, qui a des pensées pures, et qui veut vraiment se laisser instruire, alors là, Dieu t'instruira. Il dit, mais il t'avait dit ça, effectivement, tu l'as entendu quand même. Il dit, bien. Il, il dit, il dit, il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'éternel, pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel, pourtant dans sa pensée il se dit moi j'ai fait ça pour aller offrir à Dieu, c'est ce qu'il a fait non, alors maintenant on lui dit mais pourquoi tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel, mais quel mal ai-je fait, Qu'ils soient mal aux je des Je les prédis quand même, je les amène quand même, je suis quand même content d'amener pour les sacrifier à l'éternel, mon Dieu. Pour le faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit. L'esprit dit aux églises. Entendre ce que l'esprit dit aux églises. C'est la chose qui nous est importante c est important pour que nous puissions d'abord entendre que nous comprenions qu'est-ce que le Seigneur veut de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, vraiment, pourquoi je viens prier, pourquoi je suis là. Ne venez jamais par mouvement s'il vous plaît, ne venez jamais parce que c'est un mouvement, ne le faites jamais. Il faut que toi tu te dises, mais pourquoi je, pourquoi je vais Pourquoi je vais quitter chez moi à la maison, allez un vendredi soir là-bas quel est l'objectif pour moi Qu'est-ce que je veux faire Pourquoi je veux là-bas Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu pêches. Oui. Amen. Amen. Parce que sans conviction, tu es un péché, messieurs. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes assis là, vous commencez à pouvoir dormir un peu comme ça. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus de Si je ne viens pas, on va me chercher, ce serait mauvais. Tu es là assis, tu es en train de voir dormir, tu es là assis, les pensées ne sont pas ici parce que tu ne voulais pas être présent ici. Parce ah, que si tu voulais être présent ici, tu penserais toujours attiré. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté ma maison pour ce moment. Amen. Seigneur, je vais entendre ce que tu as à me dire. Mais quand tu commences, tu n'es pas même laquelle. Vous savez, je crois que c'est Josias. Et ça, j'aime beaucoup ma soeur et, et Irène. Là, elle était sincère. Il dit de rentrer à la maison. Il était à la maison. Et puis le petit Josias, je ne sais pas, il y avait des choses que maman faisait, je ne sais pas moi, quoi, puisque chose qu'il dit, mais maman, maman, maman, maman. Est-ce que tu peux me dire ce que le frère Léonard avait prêché mardi? Mmh. Maman qui regarde Josias, il devient juste. il <coughs> devient juste, regarde Josias. Oh. Pardon Josias, il dit non, je demande maman, est-ce que tu peux me dire ce que le frère Léonard a prêché le mardi? Tu veux dire dimanche? Parce que c'est ton. En... Ah non, non, non, non, non, maman. Dimanche, alors dimanche, il dit non, maman, pas dimanche. Je veux dire mardi. Et maman était juste. Mmh. Et ça veut plus ce que mmh. le frère d'honneur avait prêché. le a n'est-ce pas, ma bien-aimée mmh. Que Dieu te mette, j'aime ma sœur. Josias, j'aime bien Josias. <rire> Donc effectivement, nous sommes assis. Quand nous sortons ici, 20 minutes après, pour la question, « Frère, qu'est-ce que nous avons entendu ce soir ?» Vous allez entendre des réponses qui vont vous couper un deux. <rire> si ce n'est pas possible. <rire> vous étiez là avec nous, mais oui j'étais là, il a dit ça, vraiment le frère a dit ça, c'est pas possible. possible mais oui j'ai entendu, qu'est-ce que tu entends c'est parce que tu étais tant là tu dormais, et tu me regardes mais tu es ailleurs Amen. tu es quelque <rire> part effectivement alors que la parole de Dieu soit pour toi alors il dit, je vais terminer comme ça mais pourquoi ah verset, ah, il dit, il merci, il dit pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le bitan et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Verset 20. Saül répondit à sa vieille. Mais j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi les chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené à Gagwadamalek et j'ai dévoué par un à Malécy. Mais le peuple a pris sur le des les et le de bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué afin de sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu à Gilgal au lieu même de pouvoir aller, mais c'est un prophète qui me parle. C'est un homme de Dieu qui me parle parce que s'il si me parle, c'est que Dieu la poussière va me parler. Vous allez me dire, oh Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, qu'est-ce que j'ai fait Non, il commence à argumenter là. Regardez, il ne connaît même pas sa faute, monsieur. Ça c'est grave. Ça. Dieu parle par son serviteur, il que ça c'est ce que tu as fait mal. Non. C'est ça l'état d'esprit. Non, parce que pourquoi Moi je connais aussi, moi je sais aussi, je peux aussi te dire, parce que j'ai lu, je connais ce que le prophète a dit, je connais ce que nous avons dit, à propos de ceci, on le sait, on connaît cela, on l'a fait, On qu'est-ce que tu as à me dire Un fils et une fille de Dieu comme ça. même Amen. si, elle s'est voyée dans le droit, quand on la reprend sur la parole de Dieu, quand elle trouve qu'elle est dans un désaccord, elle dit, oh non Seigneur, c'est pardonne-moi, ça c'est la nature d'un fils. Amen. Amen. Et dis moi, je reprends. Alléluia. Enfin, c'est vrai. Donc quand Dieu peut te répondre, même si tu dis, mais c'était un droit, tu dis, mais Dieu dit, mais c'est pas ça, il faut, faut laisser. Elle ne va pas oublier, il ne va, va pas continuer. Peu importe tout ce qu'on dit, mais non, ne suis pas... Non, non, non, non, non. Pourquoi Parce qu'elle a entendu Dieu lui parler à elle. Oui. Mais pas à toi, mais à lui, Dieu lui a parlé. Oui. Oui. Son âme s'est répondu, devant Dieu mais oui. Seigneur, pardon, mais là, regardez. Pour que vous puissiez voir pourquoi Dieu a dit, mais... Il ne fait point n'observe point ma parole. Cet homme, son cœur, son cœur, son cœur. Il pas droit avec Dieu. Vous vous souvenez, même si on retourne plus loin. Chapitre 13, vous, vous souvenez encore Samuel dit, mais attends là-bas. Dieu, Dieu voulait tester sa patience. Attends là-bas. L'homme, il ne vient pas, il vient pas à la guerre. Il, je veux Vous vous souvenez Je veux offrir. Dieu dit, mais regarde. Un homme pareil, un homme pareil. bonjour, on encore l'occasion. Dieu est patient. Arrive là. Et puis là, maintenant, le prophète vient et, et lui parle en disant Mais tu as fait mal à l'éternel, tu as, tu as vraiment ben, brisé son cœur, effectivement. L'homme n'est même pas touché. Mais il a encore le courage de ne discuter encore. Mais non, on a pris, qu'est-ce que j'ai fait de mal J'ai bien écouté la voix de Dieu. Bon Seigneur, mon Seigneur, le monde. On te dit que tu as dans l'erreur, monsieur, madame. Non, non, non, non, non, non, j'ai bien écouté. Vraiment. C'est pas moi, vous avez bien écouté, non? Ah non Vous voyez bien. Il dit bien, j'ai bien écouté. Je me dis, mais non, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas observé. Tu as fait... Non, non, non, non, j'ai bien écouté, quand même. Et là, il lui dit... Verset 21. Non, verset 21. Samuel dit. Parce qu'il a donné des explications, mais le peuple a pris les bêtises sur les bêtises, les premier des bœufs, ça c'est d'abord ça a eu là. Mais ça veut dire, afin de les sacrifier à travers ton Dieu, en verset, verset 21, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi, ah, vraiment c'est vrai, le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Or il n'a pas suivi la voix de l'Éternel, il a suivi son chemin à lui, pour faire ce qu'il pensait faire. C'est sûr et certain, regardez comment il a entraîné le peuple. Et eh puis si, verset, verset, verset, verset, dit, Samuel dit, -Sí l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel? Voici, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la Grèce des pays. Car ah, la désobéissance est aussi pour la divination. Et la résistance, n'est pas moins que l'idolâtrie, il est la Parce que j'étais donné, j'ai montré que voilà ce que je vais terminer. Voilà ce que Dieu, il, il est tellement touché dans son cœur pour ce que tu as fait. Frère, quand Dieu est vraiment touché dans son cœur pour ce que tu as fait, ce que moi j'ai fait, la chose qui peut adoucir le cœur de Dieu, vous savez ce que c'est la réponse. Amen. Quand tu tombes par terre, effectivement, et vous savez, il a même envoyé Esaïe pour dire à Ezekiel va Tu vas mourir. Tu vas t'en aller. Tu vas partir, effectivement, dire au revoir à la maison. L'homme s'est humilié. L'homme a courbé la terre. L'homme a dit Mais Seigneur, souviens-toi de moi. L'homme a commencé à implorer. Le cœur de Dieu a été touché. Amen. Il est faut lui dire que j'ai entendu, mon Amen. cœur a été touché. J'ai dû encore plus d'années encore. Mon frère et ma soeur, la repentance. Quand la parole te répond, accepte. rommagez genou, réponds-toi. Et Dieu agira. L'homme ici a résisté, a justifié. Non, moi j'ai fait, moi j'ai écouté. Il dit, tu n'as même pas eu la honte quand même, être touché en toi, que Dieu. même est touché, il peux même repentir pour que son cœur soit touché. Alors, puisque tu n'as pas écouté, Dieu te rejette. Amen. Et c'était Il y a eu deux frères. Même de l'heure je lui ai dit cela. Je regardais le premier, je lui ai dit Mon oh, frère, Dieu que je serre, Oh, je ne peux Dieu que je serre, mettez-moi, libre la main. Mm -hmm. J'ai dit Frère, puisque tu as fait ça, tu as fait cela, Dieu te rejette, tu ne vas même pas être dans une âse, c'est fini. Et c'est là, il dit, oh, je connais Dieu, Moi, oh, Dieu va faire ceci, Dieu va le dire, Dieu va faire. J'ai dit, frère, c'est terminé. Je t'ai dit simplement cela, c'est terminé. Je me suis levé, je suis parti. Le frère s'est débattu pendant des années pour prouver que ce que j'avais dit n'était pas vrai. Cinq ans plus tard, il m'appelle, je pense que j'avais dit il m'appelle, et dit frère Léonard je vais te voir. Je dit, oui mon frère. Il dit, tu sais ce que tu m'avais dit je, dis, je me souviens comme c'était hier. Et c'était Dieu qui m'avait parlé. Je n'ai plus servi à Dieu. Je ne peux plus rien faire. J'ai essayé, j'ai oublié surveiller. Je me rends compte qu'effectivement que c'est fini. C'est pourquoi je te demande frère, que tu viennes. Tu peux venir apporter la parole, c'est extraordinaire. Mm -hmm vous connaissez L'autre deuxième, vous connaissez aussi. Mm -hmm. C'était toujours dans ces lieux, ces jours-là, je me souviens que vous année là, Il était assis là-bas. Mm -hmm. Moi, j'étais ici. J'avais prêché la parole, et je pense bien, c'était, oui, c'était ça, je crois. Il y avait d'abord des sœurs qui étaient là, qui étaient un peu... Ils sont sortis pour lui dire, ils n'étaient pas lui dire. Pour le frère, le frère Léonard a parlé contre toi. je n'ai pas parlé contre lui. Et puis, il est venu, mais avec une colère, pour montrer que lui, il était vraiment le super de l'homme de Dieu. Il a fait venir le frère saint à l'Assemblée, il a parlé, il n'a rien dit. Les tâches sont arrivées, il est revenu à l'Assemblée. J'étais de la et je prêchais. Je prêchais sur, je t'ai conduit à dire ce cela. Et Dieu dit, puisque tu as fait cela, je te rejette. Il s'est levé, il est sorti, il est parti en pleurant chez lui. Puis je suis allé le voir, je dis, euh, pourquoi « pourquoi dit frère C'est fini, je sais que Dieu m'a rejeté. Il a mm. dit frère, non, non, non, c'est par ta bouche que Dieu m'a rejeté. Mm. pour moi, c'est terminé. Depuis lors, jusqu'à ce qu'il est parti. C'est jamais rien. Mon frère et ma soeur, nous ne jouons pas ici. Avec ces dieux, je le connais. Vos soeurs, vos frères, vous ne les connaissez pas autant que je les connais. Ces paroles ici, c'est une grâce que Dieu nous a Nous devons être conscients si nous ne prêtons pas attention à la parole de Dieu, c'est vrai, il est miséricordieux. Il est dans la colère. Il est en bonté. Mais la Bible nous dit aussi, c'est un feu de mort. Nous ne voulons pas tomber entre les mains dans la colère de Dieu. Nous voulons être de ce côté-là où la bonté de Dieu se manifeste à notre Mais C'est pourquoi nous voulons prendre les choses de Dieu au service et considérer ce que Dieu nous dit. C'est une grâce. Comme avoir, c'est se que quand mon frère Christian monte du haut de la chair et prie et aussi remercie le Seigneur comme cela pour la parole, pour ce qu'il fait. Les hommes peuvent se dire, il exagère, pourquoi tout le temps je crois que les gens qui ont la grâce de pouvoir voir quand même ce que Dieu Amen. fait, peuvent remercier le Amen. Pour ce que notre Dieu fait et que notre Dieu nous donne par sa parole. C'est une reconnaissance que nous avons parce que nous voyons la réalité de Dieu dans notre vie et dans notre marge. Alors nous sommes appelés à pouvoir vraiment avoir de la considération pour la parole de Dieu parce que c'est à cette parole, je termine, où le Seigneur a dit à Jérémie, je veille. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Je veille sur ma parole. Amen. Dieu ne veillera jamais sur ma parole, mm -hmm. mais sur la parole d'un prophète. Mm -hmm. Il va veiller sur sa parole. Amen. Quand un homme dit la parole de Dieu, Dieu veillera sur la parole de Dieu Alléluia. qui a été dit par l'homme. Mm -hmm. Pas sur la parole de l'homme. Non, non c'est la parole de Dieu Amen. qui a été dite effectivement. Et c'est à cela que nous devons nous accrocher. Amen.